Bonjour à tous, nous sommes le 28 octobre 2022. Euh, on arrive à la fin octobre, il n'y a pas eu de crash. Euh, C'est une bonne nouvelle quand même sur un marché. Même si on avait une grande, grande crainte un peu partout, on, on voyait que tout le monde parlait de crash, de débandade générale des marchés. Euh, il ne s'est rien passé. Dans le fond, on, on se trouve à être dans un, un marché qui qui est vacillant, et tout ça à cause des décisions, euh, comme vous le savez, de la Réserve fédérale euh, américaine, qui se trouve à être la banque centrale des banques centrales, et elle, ce qu'elle envoie comme message, c'est qu'il faut faire attention, il faut absolument que l'inflation diminue, eux-mêmes qui ont créé cette euh, dite inflation, euh, donc ils disent, euh, c'est la même chose pour... Pour euh, notre euh, gouverneur de la Banque centrale ici au Canada, Tiff McLean, qui dit, euh, euh, dans le fond, on va probablement augmenter encore les taux d'intérêt en décembre, mais on va ralentir parce que, dans le fond, euh, on veut euh, contrôler l'inflation. Mais la réalité, c'est que ces banques centrales ont eux-mêmes créé cette inflation en injectant... Beaucoup, beaucoup de capitaux. D'ailleurs, ça commence à sortir là, beaucoup, beaucoup de capitaux dans le système pour faire en sorte que ce système puisse se maintenir pour que les classes euh, riches puissent encore plus s'enrichir et que les classes pauvres puissent encore plus je dirais pas s'appauvrir, mais dépendre de l'état. Donc, euh, on, est, on, en est, on, on est rendu là, là. Donc, tout simplement, ce que je voudrais faire dans cette petite vidéo, c'est vous euh, montrer ce qui se passe réellement sur les bourses. Parce qu'on a le titre de Facebook qui n'est pas très, très jojo à regarder. Euh, et aussi, vous parler de mon nouveau format que je voudrais faire tout simplement au niveau de mes vidéos. Euh, je sais, je suis très, très conscient que je fais des vidéos qui sont trop longues. Je voudrais tout simplement euh, réduire euh, la, la, la, la, la, la, la, les minutes de mes vidéos pour vous donner peut-être un compte rendu, euh, euh, je ne dirais pas journalier, parce que j'aimerais ça, mais j'ai pas beaucoup de temps. Là. Je viens de terminer une semaine de remplacement qui a été très, très bien au niveau de mon, nouveau, mon nouvel emploi. Je travaille, euh, comme je vous avais expliqué dans une de mes vidéos, je travaille à euh, c'est, ça se trouve être euh, pas du temps partiel mais euh, contract, ben, pour contractuel c'est, ça se trouve être entre deux là. je travaille pour euh, quelques mois dans l'année et euh, je suis très très bien avec ça et je remplace des vacances donc je viens de finir un remplacement de vacances euh, c'est la raison pour laquelle j'ai pas beaucoup posté d'articles sur mon site boursetechnique.com et Gold Bull Market donc, euh, le scénario de base, il n'y a rien qu'à changer. Je suis toujours pro-or et pro-argent, même si l'or et l'argent se font manipuler encore une fois, parce que les ETF euh, basés sur une petite quantité d'or se trouvent à dominer le marché. Mais je, moi, je vous dis encore, et euh, je viens euh, de faire un leg à quelqu'un, de très très important dans ma famille euh, euh, au niveau de l'argent, de lingots d'argent et je compte encore acheter des lingots d'argent. Euh, je vous le dis comme ça parce que pour moi c'est un investissement. Moi euh, ce que je considère comme l'argent, comme plusieurs l'ont dit dans le passé c'est l'or des pauvres bon, donc euh, je suis pas quelqu'un de très très fortuné je me contente de lingots d'argent mais je pense que euh, investir dans l'argent physique c'est une très très bonne chose pour l'avenir pas à court terme mais à long terme et la raison pour laquelle je vais réinvestir euh, réacheter quelques petits lingots d'argent c'est pas des, je suis pas un, un gros riche mais je vais acheter quelques lingots d'argent c'est parce que je pense que les valeurs des métaux précieux dues au fait qu'on imprime d'une manière euh, absolument unique euh, euh, de l'argent qui ne vaut rien et on va leur faire encore là. le système n'est pas fini parce que dans le fond on veut sauver le système capitaliste quel, tel qu'il est en ce moment en imprimant de l'argent mais euh, la réalité c'est que imprimer du papier même vous le savez très très bien ce n'est plus imprimer du papier monnaie c'est imprimer tout ça ben, tout simplement euh, euh, appuyer sur quelques touches euh, de clavier d'ordinateur pour imprimer euh, euh, numéri numériquement quel, des milliers, des millions, des milliards de dollars. Donc, euh, un système économique ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je me constitue moi-même, et vous pouvez le faire, une petite banque de lingots d'argent, euh, vous pouvez le faire tout simplement, euh, ça prend pas euh, beaucoup de, de moyens. Avec 100 vous pouvez acheter quelques onces d'argent. Euh, L'or, euh, c'est plus dispendieux, vous le savez comme moi, mais quelques centaines de dollars, quelques centaines de dollars vous pouvez acheter un peu d'argent et, et stocker ça. Moi, je crois à l'argent physique, de stocker ça, euh, peu importe où là, vous choisissez l'endroit où vous voulez stocker ça mais d'avoir des lingots d'or, si vous êtes très, très fortuné, mais d'argent physique. Donc, euh, là-dessus, on n'en parle plus. Moi, je suis un, un inconstitutionnel euh, vendu aux métaux précieux. Donc, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis encore. Euh, donc, euh, c'est ce que je veux tout simplement léguer à ma famille, euh, comme patrimoine, avoir quelque chose de solide, euh, sur quoi on peut s'appuyer, peu importe si le système monétaire euh, ne, su, ne, ne, ne parvient pas à traverser les tempêtes qui arrivent en ce moment. Mais en tout cas, moi je stocke sur l'or et l'argent. Donc euh, tout simplement ce que je voulais faire euh, ce soir, c'est une petite vidéo on est le 28 octobre 2022. Une petite vidéo pour vous dire que je vais changer de format de présentation. Je vais essayer, comme je vous dis, euh, de faire une vidéo euh, d'une manière, je dirais pas quotidienne. Je ne vais pas m'engager, mais je vais faire ça d'une manière plus rapide, plus simple, avec un format euh, qui vous permet de me suivre euh, d'une manière plus régulière. Parce que là, je pense que j'ai... Euh, disons, déroger euh, à mes devoirs. Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'on va parler tout simplement, c'est de l'action de Facebook et euh, des technologies. Euh, on peut mettre ça peut-être plus fort comme ça. Euh, je vais mettre ça comme ça. L'action de Facebook a été émise euh, en 2000... Euh, 2000... octobre... 2012, 2013 et on se trouve avoir eu un, un, un prix là, là d'introduction à 40, euh, je me souviens euh, 42 on va dire 42 Ensuite on a une petite baisse c'est normal et ensuite euh, l'action de Facebook a connu une, une montée absolument extraordinaire comme la plupart des actions des technologies. Et euh, il faut comprendre que plusieurs euh, grands fonds, même des fonds de pension, ont, ont acheté des actions de Facebook pour euh, euh, avoir, une, selon eux, une certaine solidité dans leur fonds de passion, pension, parce que tout le monde achetait ça, c'est la même chose qui s'est produit en 2000. Et là, on a atteint un sommet, euh, 2000, on va dire 2000, euh, 380 à peu près, là, en 2021, septembre 2021. Et à partir de ce sommet-là, où l'effervescence régnait un peu partout euh, sur la planète, sur les actions technologiques, on a eu une déconfiture. On regarde euh, par exemple l'action d'Apple. On n'a pas eu, euh, on a eu oui un, un sommet hein, dans ces temps-là, mais on n'a pas eu euh, une descente très très importante parce qu'Apple quand même, euh, même si je ne suis vraiment pas d'accord avec leur modèle d'affaires, qui font faire un peu partout sur la planète, leur iPhone, leur iPad. Euh, donc, euh, c'est une production décentralisée avec beaucoup d'exploitation d'enfants, on doit le dire. Peut-être que je vais me faire assassiner après ce que je viens de dire, mais je le crois pareil. Je le crois euh, vraiment, vraiment. On se trouve à être euh, dans une organisation où euh, la, la, euh, Apple ne profite, profite tout simplement d'une production décentralisée euh, un peu partout sur la planète et ce qui est donné en euh, contrat aux États-Unis, c'est la conception et euh, la vente, tout simplement. Parce qu'on vend beaucoup, beaucoup d'iPhone euh, au Canada, aux États-Unis, en Amérique, en, en fin du compte. Donc, euh, oui, euh, l'action se tient beaucoup, même dans la déconfiture des, des entreprises technologiques, tout simplement parce qu'on continue à avoir un modèle d'affaires qui répond à la demande. Mais dans le fond, Apple euh, se trouve à être un exploiteur de, de, de mines euh, qui sont un peu partout sur la planète. Euh, euh, je pense au Coltan où on, en Afrique, on profite pleinement de l'exploitation minière, euh, euh, du cheap labor. Euh, donc, ok, c'est dit. J'en rajouterai pas, pas trop parce que... Pour me faire biffer. Euh, Amazon a connu aussi une descente, mais pas très, très importante parce que quand même, on doit dire que se, commander un, un paquet d'un peu partout, un, un colis d'un peu partout sur la planète et se faire livrer ça dans deux, trois jours, c'est un modèle d'affaires qui est vraiment solide. Donc, euh, c'est un peu les euh, Microsoft qui a déçu un, un peu sur euh, ses performances, euh, donc on, on a, une, on ne dirait pas une correction, mais on est en tendance baissière. Et euh, Tesla, euh, qui a connu une déconfiture dans les derniers jours, mais là avec l'annonce d'Elon Musk, qui vient de, de, de prendre la possession de Twitter, enfin, parce qu'après plusieurs euh, délibérations, euh, Elon Musk... Quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est un libre-penseur, même si c'est l'homme le plus riche de la planète. Je pense qu'il a le mérite d'être libre-penseur, d'être libre de dire, d'exprimer de, de, son opinion comme il le veut. Euh, donc, lui vient de prendre possession de Twitter. Twitter qui a fermé aujourd'hui à 53,70 Et euh, les transactions, c'est fini avec Twitter. Là. On a euh, Elon Musk a officialisé la transaction. et a acheté à, au prix du marché. Mais je pense que c'est 53. peu importe, c'est terminé avec Twitter. Twitter ne sera, ne, ne sera plus sur le marché d'achat et de vente de l'action parce que Elon Musk a pris euh, la décision d'acheter Twitter. Et moi, ce que je trouve beau dans l'action d'Elon Musk qui est, qui est arrivé avec un lavabo euh, euh, au siège social de Twitter, et euh, ben, je trouve ça symbolique. Je trouve ça... C'est l'homme le plus riche de la planète, qui est arrivé avec un lavabo. Il euh, y a plusieurs qui inter interprètent ça de plusieurs manières, là, pourquoi il est arrivé avec un lavabo. Mais la... la ce que je pourrais tirer de leçon de ça, c'est qu'il est arrivé en manche courte, avec un T-shirt, avec un lavabo, dans la, une des grosses boîtes de la planète, qui se trouve à être euh, Twitter, qui va changer de nom probablement. Mais ce qu'il a dit, tout simplement, c'est qu'on va, ben il l'a fait là, sur le champ, licencier euh, certaines personnes qui étaient très, très euh, pro-woke, euh, et qui voulaient tout simplement... Faire en sorte que Twitter soit un média d'information, mais pas trop d'information. Selon ce que nous on pense, on peut comme euh, euh, faire en sorte que les tweets soient publiés, parce qu'on peut biffer ceux qui font pas, pas notre affaire. Mais le vient d'arriver avec un lavabo dans la, la, la, la, la boîte de Twitter, le, le siège social, et il a dit « Toi, t'es dehors, toi, t'es dehors ». Je ne me souviens pas des, des noms là, des personnes, là, vous pouvez voir ça sur euh, les informations quotidi quotidiennes, mais quand même, c'est tout un geste qui a fait Elon Musk de dire euh, « Toi, je te dit toi, je te j'ai dit. Toi, je te congédie, puis on parle de vraiment les, des, des tops, là, là, au niveau de Twitter. Donc, euh, c'est fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important qui est arrivé. Et, euh, bon, c'est ce que je voulais vous parler au niveau des technologies. Et euh, ce qu'on constate au niveau, rapidement, là, euh, Standard Poor's, ça prend du galon, mais... Euh, on n'est pas en tendance haussière. Faut pas penser que le marché a reviré et on a creusé, un, on est dans un creux. Là. Non, non, non. On a eu un revirement haussier dans une tendance baissière. On va voir ce qui va se produire dans la suite. Euh, Dow Jones a été plus puissant comme remontée, mais c'est à suivre. Et le Nasdaq, lui, euh, est moribond au niveau des autres indices parce que justement avec euh, Facebook, il pèse très très fort dans le Nasdaq, et on se trouve avoir une, une tendance qui continue sa descente. Donc, on est rendu là et euh, moi, ce que je voudrais tout simplement vous, vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut être prudent au niveau des indices. Parce que même si on a vu on a eu une montée très, très importante euh, au niveau surtout du Dow Jones, qui se trouve être euh, l'indice traditionnel, euh, euh, on n'est pas encore euh, à l'apogée euh, de la, du creux où on va remonter euh, d'une manière absolument hallucinante. Euh, les banques centrales, euh, en tout cas ici au Canada, on a dit qu'on peut-être qu'on atteindrait le, le pic là, là, d'augmenter euh, la, la, la, la, les taux pour faire en sorte qu'on puisse contrer l'inflation. Moi, je pense que tout simplement, les banques centrales, en ce moment, sont en panique parce que eux qui ont jeté, injecté beaucoup, beaucoup d'argent les, les, les, depuis deux ans, surtout... Euh, euh, lorsque la folie de la COVID est arrivée, là, euh, on ne comptait plus les dépenses. Donc, on avait injecté beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'argent sur le marché. Tout simplement, ce n'est pas dur à comprendre. Si on met beaucoup d'argent sur le marché, ça crée tout simplement euh, beaucoup de comptes en banque qui sont lourdement garnis. Donc, euh, ils veulent dépenser. Donc, euh, ils sautent sur tout ce qui peut être dépensé. Et c'est ce, ce qui est arrivé depuis deux ans, l'inflation. Donc, euh, ben, tout simplement, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. On va euh, probablement, je vais comme, probablement, comme je vous dis, faire des petites capsules. Là, c'est 15 minutes, c'est un petit peu trop, là, mais je vais essayer de contrôler euh, mes... Euh, euh, <rire> parce que je m'intéresse, comme je vous ai dit euh, plusieurs fois, je m'intéresse beaucoup à l'économie, euh, même si j'ai eu moins de temps depuis quelques jours, là. Euh, je vais ressauter là-dedans, vous partager des clips qui sont assez rapides et vous faire ça de manière quotidienne. Donc euh, là-dessus, ben, je vous dis, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.